Eh bien bonjour à tous et à toutes c'est Nathalie aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo où je vais vous montrer comment activer le 144hz sur windows et également dans vos jeux avant que cette vidéo commence j'ai juste envie de vous dire merci parce que ce qui se passe en ce moment c'est juste incroyable la chaîne est en train d'exploser un petit peu en termes de vues. on dépasse presque les mines sur chaque vidéo donc c'est vraiment très sympa pour vous de vous abonner de commenter de liker de partager vos avis également dans la description c'est vraiment génial j'interagis avec vous on discute je vous propose de venir sur discord pour un peu plus parler et je voulais juste vous dire en fait, que dans deux semaines, il y a un très gros projet qui va arriver sur la chaîne j'espère que j'aurai le temps de finir le montage c'est vraiment un truc de dingue lorsque je vous montrerai un peu tout ça vous... j'espère que vous serez aussi impressionné que moi donc voilà donc je fais des courtes vidéos sur des astuces en ce moment sur la chaîne pour pouvoir garder un rythme et du coup normalement les vidéos reprendront d'ici deux semaines je l'espère en tout cas avant que ça commence n'hésitez pas à vous abonner à aimer les vidéos à les commenter parce que ça me fait très plaisir et n'hésitez pas aussi à aller dans... sur les anciennes vidéos à me dire des idées que vous voulez j'ai des gens dans les commentaires qui m'ont dit voilà bah j'aimerais bien que pour la prochaine vidéo tu fasses ça et tu expliques comment installer ça etc donc n'hésitez pas à me le dire, moi ça me fait plaisir et pourquoi pas vous aider. Allez, on commence tout de suite, j'arrête de parler, on va maintenant activer le 144Hz sur votre écran. Pour ce faire, rien de plus simple, vraiment. Vous avez juste à faire un clic droit sur le bureau, paramètres d'affichage. On arrive dans les paramètres de Windows, on a juste à descendre et cliquer sur paramètres avancés. Ici on a des informations sur notre écran, sur les résolutions, etc. Nous ce qui nous intéresse c'est les paramètres un peu plus fins, donc on va aller dans propriété de la carte vidéo pour affichage 1. On clique dessus, on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, ici on va venir cliquer sur l'onglet écran, et à partir d'ici on peut choisir la fréquence de rafraîchissement du moniteur. Si vous possédez un écran 144Hz, bah, je vous conseille de le mettre au maximum, sinon ça sert un peu à rien de l'avoir acheté, et sinon vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous faites ensuite appliquer OK et maintenant, vous avez votre écran sur Windows en 144Hz. Maintenant, on va aller voir dans les jeux comment l'activer également. Et du coup, voilà, on se retrouve sur Overwatch pour activer le 144Hz, enfin changer la fréquence. On va donc dans Options, Vidéo et ici, on va choisir Résolution. C'est à partir d'ici qu'on va pouvoir choisir la résolution de notre écran ainsi que sa fréquence. Et on peut voir qu'on a, voilà, 1080, 50, 60, 85, 100, 120, 144 donc comme on avait sur Windows, on peut choisir la fréquence d'image souhaitée. Et du coup, il vous reste juste à mettre 144 et de faire appliquer. Et vous pouvez maintenant tester dans les jeux, par exemple le chantier. Vous pouvez tester votre fréquence d'image améliorée. Et vous allez voir que tout de suite, vraiment, c'est beaucoup plus agréable à jouer. Après, on n'a pas forcément un bon ping ici. Donc voilà, donc je vous ai montré comment activer le 144 Hz de votre écran sur Windows, sur Overwatch. Vous avez également la possibilité de l'activer dans les autres jeux. C'est à peu près pareil. C'est toujours dans les paramètres vidéo. Vous avez soit une catégorie spéciale pour le rafraîchissement de l'image, ou alors c'est un peu comme sur Overwatch, où on peut choisir la résolution ainsi que la fréquence de rafraîchissement. Ouais, Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Très courte vidéo, je suis désolé, mais je suis vraiment en train de faire un truc de malade, vous ne vous rendez pas compte. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un j'aime et à t'abonner. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut